Voilà, ça m'intéresse. Et nous tous, c'est mieux de l'autre. Voilà. Voilà. Voilà, voilà m'intéresse. Et... au niveau Thomasin, vous que j'ai perdu trois jeunes policiers qui, eux-mêmes, étaient au service pays. Et ils ont dit qu'ils avaient voient peu de voile, de tache, et de travail pour permettre que l'autre monde vive. Nous dit que les policiers, ont la vie, pour la vie de l'autre monde. Et c'est comme ça que tous les policiers ils ont fonctionné. C'est un travail qui n'est pas facile, mais il m'a un peu de détermination. Nous connaissons le 9 avril des l'opération au niveau Thomas 5, zone de la boule, côté que comme il a partiel, gagner 6 D'assaut qui récupéraient il y a deux radiocommunications, il y a 30 véhicules qui immobilisaient, il y a motocyclettes qui immobilisés dans le fief Timacac, ainsi connu, il y a une génératrice qui il y a trois cadavres que la police récupéraient suite à une de tir avec la police, il y a plusieurs bandits qui malheureusement mais mortellement suite à Intervention et à chimie au avec la police. Il y a des tours qui sont arrivés libérés. Et, dans un petit tour à la presse, lors de l'intervention Sahayo, il y a Métellus Kao, ou Métélus Petit alias Timakak, chef de gang, qui a opéré dans toute zone et gang qui est victime de réseaux salades, de kidnapping, de enlèvements, de séquestration et de qui policiers toutes les victimes, tout que nous connaissons. suite à dernière intervention. Et selon source de l'enseignement, Timata, chef de gang, source de l'enseignement, confirmé qu'il est décédé suite ah, messieurs. Je connais ça qui passait tout le matin autour du au niveau du vert, Côté que la police était interceptée en minibus et était aboli plusieurs mondes armés. La police était tout sale capable pour que les arrêtés de préférence et conduisent devant la justice vu à colère population, ce que nous comprenons, et nous avons profité tout pour nous dire à la population, nous comprenons la situation qu'a traversée. Et nous toutes nos victime. la victimes. Mais la collaboration que nous avons d'ailleurs, il faut que nous sans violence. Et ça que nous avons demandé à la population. Et tout effort que la police a fait, malheureusement. On dit à sao qui était à Boris Vila, dès qu'il y a eu et la population a voulu. Pour le moment, en attendant l'apport du Finse-Séfra, il y a plusieurs armes que nous rejoint, plusieurs émissions, plusieurs téléphones et tout matériel. Et concernant Cité Soleil, qui fait actualité tout pendant 15 non. On a dit que selon l'information que une C'est à deux groupes qui tapent ou Et ça va gagner comme pour dire que le premier élément est Et Pour le moment, la police occupe des positions stratégiques. Et pas simplement au niveau des soleils, mais un peu partout, le quartier qui, pendant ce moment, a été dont Donc, zone New York, là, Dieppe, et, de là, Thièvre. Et pendant le moment, la police est toujours présente au niveau centre-ville. Et encore une fois, nous demandons des populations, collaboration nécessaire parce que vu la situation et quand nous même qui viennent en l'autre méthode, il y a déplacé de quartier en quartier, et vous créez peur à la population, et la population quittée. Et nous comprenons la situation, peur de, et la population, mais nous avons encore une fois la population. Où vigilant et continuer pour des collaboration avec la police en soi. Dans l'Antiquonique, nous gagnons deux commissariats qui, pour le moment, pas un policier, à savoir Petit-Rivière, et bien vous, il y a disposition qu'apprend au niveau de la direction générale là, pour que la police retourne dans l'espace là, avec, bien sûr, des matériels, moyens logistiques pour les policiers capables de travailler et où la situation est sous là, et y a bien plusieurs informations non que nous avons, et Écoutez que il y a plusieurs groupes politiques dans la zone. Pour le moment, de Zonza, on attend le rapport définitif de responsable dans la zone, on ne sait pas exactement combien, mais ça a préoccupé nous. Et nous préoccupons commandement et nous réfléchissons. Pour que des interventions vraiment est faites dans la zone mais tout de suite les situations s'est sont et la police beaucoup de lit, fait toute salle capable en fonction du matériel pour que est capable, présent dans les capables présents dans la zone et nous tous connaissons déjà que au niveau logistique nous limité en termes de moyens en termes de matériel et ça fait donc il faut qu'on fasse ait niveau nouveau commandement pour que nous la capacité matérielle, équipement de la police nationale, là, de manière pour que les bonnes situations, les troupes, les bandits, envahissent l'espace pour la police même capable de réagir. Et encore une fois, la petite population, hein, pour ses yeux, la police, et pas gagner l'autre partenaire qui voulait, gouvernement partenaire, ça c'est la police nationale. Et c'est ensemble qu'on fait. Le tout tout à féliciter tout policier, dans le dernier moment, pour dévouement, détermination, courage face à la situation de sécurité. Malgré, encore une fois, nous limitons au niveau logistique, mais pas qu'il qui faut une de plus fort que détermination et courage. Les policiers policiers au, au, policier au tout ça en termes de capacité pour que vous-même ne vous pas et en fonction de moyens pour que vous ayez fait travailler. travail. Encore une fois, nous remercie toute population. Côté, nous, nous, encore? Et nous, toujours toujours que? On mariage population population, hein, la police dans la bague. bon résultat. C'est solidarité, ça, que nous avons demandé chaque jour avec la population hein? et ça fait que nous remercions c'est parce qu'ils voulaient des signaux pour que les nous montrions la fête toute ça capable pour que les bouteilles solidarité ça, collaboration Et nous avons demandé encore pour que nous vigilant, très vigilants parce que nous connaissons que dans les autres ils sont un peu partout et ils sont dans plusieurs foyers de gants et le travail ça, c'est pas la police tout simplement qui est capable de solutionner. C'est vrai que nous sommes un élément important, non, qui sont sécurité, hein, mais il y a d'autres secteurs pour vivent avec nos jeunes toujours t également la population que nous comptons et pas trop longtemps et nous avons dit dire que ça va pas encore mais situation est de manque toute population dans un zone également dans une zone de société disposition à prendre c'est gratuitement de manière pour que nous sommes capables d'arriver investir encore plus par ça pour que nous sommes capables et pour nous permettre toute population en même d'activer librement dans activité. et concernant et sous ce matin-là, nous avons gagné plusieurs informations qui nous ont et qui fait qu'on a gagné plusieurs morts, malheureusement, pour dire encore une fois, la population est victime de mine de le Et maintenant, le rapport et, et responsable de nos ordres pour que nous soyons capables de gagner un bilan définitif pour qu'on exactement combien de monde est malheureusement victime de situation de ça, à savoir, une question qui est liée à BAF, vous comprenez que c'est comme la justice. L'instruction est secrète au niveau de la direction centrale, de la police judiciaire. Et question-là encore une fois importante, mais je pense que le plus bon pour que la justice même continue de travailler, c'est certain que et beaucoup de part Et la presse, nous-mêmes, nous sommes capables d'aller auprès de l'autorité pour que nous soyons venir et de forcer. Et la police, c'est un genre de dynamisme et l'inspection au niveau du cabinet, l'inspection secrète. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux pas retourner pour vous que selon les ministres, nous qui sur le terrain, confirmés que le chef de la Zimbabwe, blessé, mourir suite à blessure. C'est ça que nous dit comme réponse pour le moment. Mais et pour situation de ce matin-là, Jean-Doulan. Est-ce que vous est qu est est qu est ça, Alors, ça Alors pour consolidation, hein, et ça qui est important, dès que l'opération la police n'a de mener, et, et c'est ça justement, société a dit et la presse dit tout. Il faut que la police ait une capacité pour qu'elle soit capable de consolider ce passe-là, de manière à elle le patrimoine Mais, l'air que nous avons sécurité sur le plan global, il lié à à s'accroler et même être à pour gagner. tout Parce que nous comprenons que les zone, son zones sont des zones qui viennent pile de l'arché, qui est qui, même difficile justement pour, pour le monde ait de la dernière Là, il faut que la police autour et protéger d'autres. Alors que nous-mêmes, nous avons fait tout ça pour nous pour que nous soyons capables de créer une présence dans ce zone et pour que l'espace par au moins tourner encore avec nous pour de continuer à de faire, de de faire, de de faire et continuer à de faire des Mais, et dégâts à la population. Mais ça me rappelle pour où? la police encore est présente dans ce zone et la police a mené et a continué la dans la zone parce que c'est pas les zones gagner l'autre monde qui est dans le gouvernement et l'objectif de la police, c'est pour arriver à éclater le réseau de gangs et tout le réseau de gangs qui est un peu partout à travers les zones de l'État et un peu partout à travers le pays. vous avez un rapport, mais mais vous nous Moi, je de... n'ai pas parlé avec une responsable, je dis que au niveau de ce matin, les situations ont monté pratiquement mon équipe et sous place. Parce que, Jean Moulin et la police lit sous plusieurs fonds. Et matériellement, parfois, il faut déplacer avec nous pour que couper dire. Ça, doit demander une augmentation au niveau de la capacité opérationnelle. Mais, il responsable de la police est au, es bien, au niveau supérieur Mais pour le moment, je ne vais pas connaître la situation, mais je vais rapport pour que nous de déformer la police le de... nous gagnons une structure qui font ses d'office d'ensemble de formation et qui et qui soutient les sociétés. C'est certain que nous attendons le de presse et les formations qui nous fait et...